Dans ce premier exercice, je pars forcément de start et j'ai 3x moins 2x plus 1. Je mets les x ensemble, 3x moins 2x, ça en fait un seul. Donc j'ai 1x plus 1, 1x plus 1, ah, bah c'est par là. J'arrive à 4x moins x, 4x moins x 4x moins 1x, 4x moins 1x, ça en fait 3. Donc il faut que j'aille par ici. 2y plus 3y moins 1. Je mets les y ensemble, ça fait 5y moins 1. 5y moins 1. Où est-ce que je vais A vous de poursuivre. Le deuxième exercice, c'est la distributivité. On dit aussi des développements. Je pars encore de start. J'ai 4 facteurs de 2x plus 1. Quand je n'ai rien entre un nombre et une parenthèse, là, c'est sous-entendu 4 fois 2x plus 1. Donc, 4 fois 2x plus 1, je vais faire 4 fois 2x, 8x. 4 fois 1, 4. Donc, 8x plus 4, 8x plus 4, il est par ici. 3 facteurs de y plus 2. Je prends le 3, je le distribue sur le y. 3 fois y. 3y, je reprends le 3, je le distribue sur le 2. 3 fois 2, 3 fois 2, ça fait 6. Donc, 3 fois y, ça va faire 3y. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois y, 3 fois 2, 3y plus 6. Il est donc ici. Là, j'ai 2 facteurs de 3x plus 5. 2 x 3x, 2 x 5. 2 x 3x, 6x. 2 x 5, 10. Ah, il ne faut pas que j'aille là du coup. Il faut que j'aille ici. Là, je tombe sur 4 x 2x plus 5. Donc, je dois faire 4 x 2x plus 4 x 5. 4 x 2x, 8x. 4 x 5, 20. 8x plus 20. Où est-ce que je vais? Bonne suite!